Oh, tu, aimes, tu aimes crosser. Le trompes Non, mmh. trompe pas. Mais c'est bien parce que c'est parce que, parce que souvent décisif, donc ben, ça crée quelque chose. Donc, euh, en général, on, on aime bien à ce qu'on réussit. Par contre, ton cross, tu peux encore beaucoup l'améliorer. Mmh. Tu fais ce qu'on appelle, appelle un simple crossover. Hein, juste, juste devant soi, c'est un, un, un peu cross, il n'y en a pas. Hein, comme tu le sais, j'espère. Euh, mais il faut que tu bosses dans ta protection de balle ouais. parce que le same crossover comme ça, ça va passer une fois et, et le cross c'est dur physiquement parce qu'il faut être, faut être très bas, amener sa main au sol, protection et donc par exemple il faudrait que tu croises entre tes jambes, ouais. et trop de pression défensive, le problème c'est que tu ne pourras pas crosser devant, ouais. ça va te bloquer alors que c'est une force, qui est un petit peu atypique et mais c'est bien. Tu, tu, tu, je pense que tu rentres dans les futurs meneurs de grande taille, de, de, de taille assez conséquente, ce qui est aujourd'hui aux états unis plutôt apprécié. Il, il y a très peu de petits meneurs maintenant. Alors par contre, attention, c'est un avantage de taille, mais attention au désavantage, c'est qu'il faut que tu bosses encore beaucoup plus ta dextérité de dribble que les petits meneurs tout petits tout petit là. Parce qu'eux vont dribbler entre les jambes, tu, tu, tu verras rien et toi tu ne pourras pas leur choper le ballon alors que il euh, faut que tu bosses une heure par jour. En sens que tu vas me mener, donc continue. Et moi je vois pas de. Mais si tu veux monter en de, de niveau, il faut, il faut que tu sois beaucoup plus fort en dribble. Okay. Et là, là, bon, là, là, le dribble, plus ta taille, machin, euh, ça, ça, deviendra, ça deviendra intéressant. Depuis 1992, j'aide des joueurs et des entraîneurs à progresser dans leur pratique quotidienne. Tu trouveras dans mon site des conseils et des solutions quel que soit ton niveau de jeu. Inscris-toi gratuitement et nous partagerons ensemble notre passion commune du basketball. A très bientôt.